organiser et administrer toutes les élections politiques et référendaires au Gabon, veuillez à la bonne organisation matérielle de celles-ci et en annoncer les résultats. Voilà, entre autres, les principales missions du Centre Gabonais des élections CGE dans notre pays. Quelques mois après l'élection de Michel Stéphane Bonda, son nouveau président, silence radio. Assez étrange quand même, si tant est que les élections auront lieu en août prochain. Les Gabonais s'interrogent sur la tenue ou non de ces échéances électorales. Du côté du ministère de l'Intérieur, rien ne se dessine. Et la position de l'actuel locataire du bord de mer n'est toujours pas connue quant à sa participation ou non à ces joutes. Résultat de course, les populations s'interrogent sur la tenue ou non de ces échéances électorales. Le doute prend progressivement place dans les esprits et les spéculations, elles, vont bon train. Pendant ce temps, les déclarations de candidature, elles, continuent de pleuvoir. Cinq au total à ce jour et la liste va s'agrandir. Selon les lois électorales, les organisateurs des élections dans notre pays ne sont-ils pas en porte-à-faux avec les textes en la matière Trois mois pour organiser des élections générales. Est-ce réaliste quand on connaît les réalités du pays Au regard également des besoins en termes d'infrastructure en cette période, en 2005, 2009 et 2016, pour ne citer que ces dates électorales-là, tout était déjà tracé. Les états-majors des partis politiques s'activaient. Bref, le ton était donné. Donc, non pas tort, ce qui estime qu'il est fort probable qu'il n'y ait pas d'élection en fait. Pour certains, l'heure n'est pas à l'organisation des dites élections. Les rassembleurs, pour ne pas les citer, estiment qu'il est question de tout mettre en œuvre pour garantir des élections libres, crédibles et transparente au lendemain à peser. Cela passe par un processus qu'ils ont appelé transition politique pacifique au Gabon. Une transition politique qui se ferait avec tous les enfants du vert jaune et bleu, tous les bords politiques, toutes les ethnies, confessions religieuses, tous les corps des métiers partenaires du Gabon et autres pour repenser le mode de fonctionnement de cette cité. Cela se fera sans chasse aux sorcières, sans règlement de compte donc, sans privilégier toutefois qui que ce soit. Il s'agira aussi de mettre à plat toutes les institutions, réécrire la constitution. Il s'agira simplement de mettre sur pied un nouveau Gabon et cultiver l'esprit d'unité, de vérité et de développement.